Je vais t'aider. Je te retrouve à l'avant-poste, Guardia Alpha. Tu m'aideras à tester un nouvel équipement. Oh Rico, lance ton grappin, et pendant que tu rétractes, ouvre ton parachute. Rico. Bien. Ah, explosion évitée. Une explosion Ah, aucun danger. Est-ce que ça va ah, oui. Bouge. Très bien. Je serai là pour t'aider en cas de problème de conception. Hein tu n'as pas peur de voler, dis-moi. Oh. Mais non, un agent acrophobe. Ridicule. Ah, C'est des rebelles. Bonjour, bonjour. bonjour. Mmh, mais qu'est-ce que tu m'as fait ah, La technologie est en marche. J'ai mis à jour ton grappin. Mmh. Ah, le risque de démembrement a été réduit. Tu peux relier deux objets et rétracter. Mmh. En fait, ton ami Mario aimerait qu'on le baptise Achan03. Mais je ne pense pas que le service juridique approuverait. Guardia Alpha semble être un bon point de départ. On pourrait... détruire cette porte. Oui, ça te permettrait d'accéder à l'avant-poste. J'ai remarqué que les Rebelles avaient du mal à escalader les clôtures. Leur régime alimentaire, peut-être <rire> Je sais que vous avez beaucoup souffert. Mais là... Ça change absolument tout. Avec cet appareil, je peux détruire entièrement l'avant-poste. Sans aucune balle. Ça a marché Je fonce